Salut les batteurs et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la batterie électronique Pearl Emerge. Après 5 ans de recherche et développement, le leader japonais de percussion rendu célèbre avec ses batteries acoustiques signe sa batterie électronique en s'associant à un autre géant de la musique électronique, Korg. Pearl promet une nouvelle expérience de la batterie électronique grâce à la combinaison de trois innovations. La Wave Trigger Technology, le module MDL1 et les pads et cymbales Pure Touch. Il y a quelques années, Korg a créé le Wave Drum. Aujourd'hui, Pearl l'intègre dans la Emerge. Grâce à la Wave Trigger Technology, Pearl et Korg ont réussi le challenge d'incorporer toute la sensibilité d'un trigger de percussion unique au monde, offrant un toucher digne d'un véritable instrument acoustique. Chaque nuance de votre jeu sera retranscrite avec une incroyable fidélité. Même le choix de vos baguettes influence le son de votre instrument électronique. Écoutez cette précision. Autre innovation majeure, le module MDL-1 de la Pearl Emerge intègre deux processeurs multi indispensables au fonctionnement de la technologie Weftrigger. Ce module unique au monde permet le traitement parallèle des échantillons pour un rendu sonore incomparable. La toute nouvelle librairie d'échantillons des batteries acoustiques a été élaborée à partir d'enregistrements effectués dans un des meilleurs studios au monde à Nashville. Écoutons quelques sons acoustiques proposés par le module MDL1 de la Emerge. Pour aller plus loin, la bibliothèque de sons est enrichie de plusieurs sonorités allant des sons typés « world »,« electro »,« ethnique ou encore « orchestraux » grâce à l'incontestable savoir-faire de Korg. Le tout directement accessible depuis le panneau avant ayant 8 boutons de catégorie. une batterie acoustique sonne de manière différente en fonction du lieu où on la joue, Pearl ne laisse pas les batteurs de la Emerge en reste grâce au fader Ambiance qui vous permet de mixer les micros d'ambiance utilisés lors de la prise de son. Donnez immédiatement une couleur de son à votre kit de batterie sans entrer dans des menus compliqués. Toujours du côté de l'ergonomie, on apprécie un large écran lumineux avec une interface extrêmement simple et efficace. On accède ainsi très facilement à plus de 700 kits que l'on peut personnaliser avec 36 effets internes comme des compresseurs, l'équalisation paramétrique, l'effet radio, etc. Du côté de la connectique, c'est extrêmement simple et rapide pour la mise en place des éléments grâce au connecteur DB25 très robuste. Du côté des sorties, retrouvez une sortie stéréo pour jouer en live où vous sonorisez facilement, mais également 8 sorties séparées pour un enregistrement ou une sonorisation multipiste de qualité professionnelle. Enfin, à l'arrière, retrouvez l'entrée mini-jack pour brancher une source audio externe, ainsi que le MIDI LUSB pour utiliser votre batterie avec un ordinateur. A ce propos, vous pouvez directement insérer une clé USB pour jouer sur vos backing tracks préférés. Utilisez le mode training pour jouer par-dessus, dosez le niveau de la musique avec le potentiomètre input et enregistrez-vous pour analyser votre performance. Inutile de préciser que Pearl est le numéro 1 sur la qualité du hardware pour les batteries acoustiques. Avec la eMerge, vous êtes sûr d'avoir toute la robustesse et la facilité de mise en œuvre de votre batterie électronique. Avec son rack à section carrée, il y a toute la place pour monter des pads et des cymbales supplémentaires que vous pourrez facilement vous procurer en option pour réaliser le kit de vos rêves. Notez que la Pearl Emerge existe en deux configurations, avec ou sans le fil de grosse caisse. Avec son rack digne des meilleures batteries acoustiques, ses pads équipés de la technologie Pure Touch, sa caisse claire offrant la Wave Trigger Technology et son module terriblement puissant, on peut dire que Pearl va plus loin et propose un nouveau standard de batterie électronique il ne vous reste plus qu'à aller découvrir une nouvelle expérience de jeu en allant essayer la Pearl Emerge chez votre revendeur.